Nous recevons ensemble Romain de Pour Info. Bonsoir Romain. Avant d'évoquer ton métier, et donc sans en parler, euh, qui es-tu Romain euh, ben Je m'appelle Romain Dumaret. Ouais. J'ai euh, 26 ans et puis euh, voilà, j'habite euh, à Paris. Euh, puis euh, je fais euh, d'autres choses. Je ne fais pas que de la cyber, mais je fais quand même beaucoup, beaucoup ça. Euh, J'aime bien, bien la musique. J'aime bien la boxe. D'accord. Mais il me semble que tu as, as aussi une, une autre activité en ligne. Et d'ailleurs, il se pourrait ah que oui. tu as annoncé récemment que tu es un nouveau membre du Café des sciences. Et oui, tout à fait. Alors, j'ai eu l'information euh, ce matin. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le Café des sciences, donc euh, collectif de, de vulgarisateurs, en dehors de mon activité professionnelle, je fais une chaîne YouTube qui s'appelle Pour Info et je parle de cybersécurité dessus. Et le but de ma chaîne, c'est un peu de, de parler de ce sujet parce que moi, quand j'ai découvert l'informatique, vraiment, ça, euh, on n'avait jamais vraiment parlé de cybersécurité avant. Avant ça, c'était les hackers, c'était dans les films, quoi. Et puis, euh, et en fait, ça concerne tout le monde. C'est assez terrible parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, mais on n'est pas tous forcément formés dessus. Donc, euh, j'ai fait cette chaîne un peu pour en parler, pour essayer de diffuser un peu les bonnes pratiques, euh, mmh. l'information sur la sur l'informatique. Et donc, euh, moi, je trouve ça très cool d'être... Euh, merci encore euh, de m'inviter ce soir, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un, un but qui est assez, euh, assez proche avec euh, « Qu'est-ce que tu geeks ?». Ouais, bah tout à fait. D'après euh, Twitter, tu es auditeur en cybersécurité. Qu est ce que ça peut bien vouloir signifier J'ai un travail euh, dans, euh, dans une entreprise où, euh, où je teste, c'est ce qu'on appelle en anglais les pen-tester, euh, pour des raisons assez évidentes en français on préfère parler de test d'intrusion en gros en quoi ça consiste c'est euh, tester un système ça peut être un site web, ça peut être un réseau interne ça peut être un truc beaucoup plus compliqué ça peut être une application mobile plein de choses et puis se faire passer pour des hackers généralement les gens ils aiment bien ils nous payent même pour ça et même ils nous en redemandent euh, donc, euh, parce que du coup on les, on les accompagne derrière on, le, on leur montre comment est-ce qu'on est rentré et, euh, et comment est-ce qu'ils peuvent se protéger? Voilà. Et, et ça me permet aussi d'intervenir sur d'autres métiers un peu différents. Là, en ce moment, je suis aussi dans une équipe de réponse à incidents. Oui. Donc là, c'est un peu l'inverse. On n'est pas assez de pirater, mais on est plutôt le pompier qui arrive. Dès qu'il y a quelqu'un qui se fait pirater, il nous appelle, on arrive avec nos grosses mallettes, nos gros ordinateurs, et puis on essaye de, de réparer les brèches, de, de, de débusquer le, les attaquants. Ok, je vais effectivement te demander un peu d'explication. Tu as parlé de, de hack, de hacker, euh, tu as parlé de pirate aussi. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit topo sur, uh, sur ces différents mots et ce qui, qui se cache derrière En gros, pour moi, c'est simple. Euh, le, le hacker, le sens commun aujourd'hui, c'est vraiment celui qui rentre dans un système. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans un système euh, Ça veut dire l'utiliser d'une manière qui n'était pas vraiment prévue. Mettons par exemple sur un site web, vous avez une URL euh, slash admin. Mm -hmm. euh, et puis, c'est prévu pour que euh, si vous êtes l'administrateur, vous allez sur l'URL admin et vous pouvez administrer votre, votre votre site web. Et en fait, concrètement, dans le, dans le système, c'est prévu pour que tous les gens qui vont aller sur cette URL euh, soit administrateur. Mais en fait, vous, vous n'avez peut-être pas prévu que tout le monde pouvait être administrateur de votre site et tout le monde pouvait changer tout ce que vous voulez. Donc, euh, c'est un, un exemple peut-être très concret, un peu simpliste, euh, mais c'est vraiment euh, euh, pirater de manière générale, c'est utiliser le système en fonction de ce qui nous permet de faire, mais pas ce qui est prévu le concepteur veut qu'on fasse. harfang le, le le précise effectivement hack en, en français on peut on peut appeler ça bidouille et c'est effectivement détourner détourner un système. C'est une définition que j'aime beaucoup parce que ça permet de, de casser un peu le cliché du hacker qui est le gars à la capuche qui vit dans un dans un sous-sol et en fait avec cette première définition en fait c'est n'importe qui qui qui a déjà essayé de tenir un tournevis et un hacker en fait ouais. vous êtes des hackers vous êtes tous des hackers. Pour euh, faire un disclaimer, j'aime bien le rappeler quand même, Si on parle de, de hacking, Merci. évidemment c'est illégal de, de pirater quelque chose qui ne nous a pas été explicitement demandé. Je reviens sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure quand tu expliquais un petit peu tes activités, tu nous as dit que tu prenais part aussi à la réponse à un incident, donc quand il s'est ouais. déjà passé quelque chose. Pourquoi on fait appel à, à ton profil quand il s'est déjà passé quelque chose on essaie de te faire plusieurs choses. La première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la levée de doute. Mmh. Euh, quand tu te soupçonnes que quelqu'un est rentré et a fait quelque chose, mais t'es pas sûr. Euh, après, parfois, on n'a aucun souci sur ce qui s'est passé. Euh, le matin, lundi matin, on arrive, euh, tout, toutes les données du, du SI sont chiffrées, tout le réseau a été euh, cryptoloqué, euh, et donc là, on, on sait ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci. Là, la question plutôt, c'est comment est-ce qu'on remonte un nouveau système d'information euh, et puis en fait si on le remonte à l'identique on va se faire pirater une deuxième fois donc comment est-ce qu'on le remonte et puis comment est-ce qu'ils sont rentrés et, et comment est-ce qu'on va se protéger et alors là c'est un peu euh, c'est un exercice assez différent parce que pour le coup tu sais qu'ils sont rentrés ça c'est marrant à faire parce que c'est un peu comme tu fais un peu un, un, un travail de détective mm -hmm. et puis aussi quand tu es dans une logique de défense tu peux pas défendre contre un attaquant que tu vois pas donc euh, la question c'est, où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est est qu a laissé des accès Est-ce qu'il y a certains ordinateurs du réseau sur lesquels lui, il a mis en place un moyen de revenir Et en fait parfois, peut-être dans une crise comme ça, si c'est une entreprise, une organisation d'une taille conséquente, bah, tu as certains bouts de réseau qui sont pas du tout concernés en fait, mais il faut le savoir. Tu, tu dis que dans, dans ton rôle, il y a le fait de déterminer si euh, les gens ont laissé euh, quelque chose pour revenir, donc euh, une backdoor. Et, et ça, est-ce que tu as, enfin, est as un moyen d'être sûr de ça Ou est-ce que, quand, si tu as un doute, la réponse, c'est bah, « il faut, il faut détruire cette partie de l'infrastructure et la refaire parce qu'on a un doute ?» Alors, euh, c'est très difficile d'avoir des, de, des, des réponses précises à toutes les questions. Parfois, tu peux juste pas savoir. Euh, dans le cas de… Là, on a eu une grande attaque récemment, là, je pense ça la plus impressionnante, c'est SolarWinds, euh, qui a beaucoup fait parler d'elle. En fait, les, les hackers étaient dans le réseau jusqu'à quasiment deux ans avant qu'on se rende compte qu'il y avait un problème. Garder des, des traces pendant deux ans, c'est très compliqué pour une organisation. Donc en fait, dans la pratique, bah souvent, tu n'as juste pas les traces et tu ne peux pas avoir toutes tes réponses. Donc en fait, toi, ton rôle aussi, c'est aussi d'accompagner les gens qui prennent des décisions et de leur dire, bah, ça, on peut répondre, ça, on a la réponse, ça, on ne pourra pas répondre. Enfin, C'est comme quand, es, euh, quand es, euh, euh, tu es à l'armée, tu ne sais pas tout tu ne sais pas où est forcément précisément où est l'adversaire, l'ennemi en l'occurrence, euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a prévu, et en fait, il faut supposer des choses et faire des choix, en disant bon, bah, est-ce qu'on joue safe, est-ce qu'on joue un peu plus euh, risqué pour essayer de, de, de retourner très vite euh, au mode de fonctionnement normal, euh, et ça, du coup, moi je trouve ça hyper intéressant parce que euh, c'est un domaine qui est très technique, il y a une base qui est très technique, euh, mais le cœur c'est aider les gens à s'en sortir euh, d'un truc qui est, qui est quand même bien galère. Et du coup, tu disais, est-ce qu'il ne faut pas euh, détruire le truc, détruire l'infrastructure pour la remonter euh, Si vous avez des, des backups, tant mieux. Si vous n'avez pas de backup, euh, bah c'est compliqué. Tu as, as fait la métaphore de, de, de, de deux camps et demi euh, avec une armée de chaque côté, etc. Tu es déjà arrivé dans une situation où tu te dis là, en fait... Le hacker, je, je peux remonter chez lui et, et aller le faire chier ça, Alors ça c'est un sujet qui est très très difficile, l'attribution c'est très très difficile. Euh, parce que souvent, si tu veux, toutes ces attaques, elles passent par des nœuds intermédiaires. Mmh. Euh, mais effectivement, une fois, on a vu une adresse IP, et même, on avait même le nom de la machine de l'attaquant, et, et effectivement euh, l'attaquant avait oublié euh, de mettre son VPN en gros. En fait, pour le coup, ça, ça sort vraiment du cadre de la mission, souvent. Dans ces cas-là, tu, tu envoies les billes à l'ANSI et, et c'est eux qui remontent la piste, c'est un truc comme ça ouais. Tout à fait. Alors, il y a un écosystème assez complexe euh, là-dessus euh, en France, euh, ça peut être l'ANSI, ça peut être la gendarmerie... Quand tu es dans une boîte où euh, tu constates ça parce que tu es dans les équipes et que tu te rends compte que tu es dirigeant et que les gens qui t'encadrent et qui sont au-dessus de toi ne prennent pas les bonnes décisions à ce niveau-là. essaye de tout planquer sous le tapis, ne font pas d'appel à l'aide et essayer de tout gérer en interne, en planquant tout. Et ce en tant que petite main, on va dire, euh, dans, dans une boîte, tu as des moyens d'action là-dessus ou si tu veux garder ton job, euh, bah tant pis et, euh... Je pense qu'effectivement, on peut conseiller de ne pas trop l'ouvrir. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il euh, y a le fait de, de reporter une fuite de données à la CNIL et une attaque à l'Ansi. Ça, je pense que c'est important, c'est très important même, euh, et il euh, faut le faire. Maintenant, il y a le fait de le dire publiquement. Parce qu'en fait, tu peux très bien euh, reporter une, une attaque à l'Ansi et ce euh, sera jamais connu des, des journaux. C'est une bonne pratique de dire ce qui s'est passé et de faire un retour qui est précis et qui fait progresser euh, les autres gens qui peut-être un jour auront le même genre de crise à gérer, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Après, s'il y a un impact euh, en termes de données personnelles qui est très important et que ça n'a pas été donné à la CNIL, euh, ça pour le coup, c'est un cadre légal. Ça, c'est autre chose. Plus légère comme question, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier bah, C'est le côté hacker, mais avec la première définition. C'est côté, euh, venez, on va mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, comme je disais, pirater, c'est comprendre comment le système il marche. Ça peut être des serveurs de téléphonie, ça peut être euh, euh, démonter des circuits imprimés, ça peut être euh, euh, des applications mobiles, euh, des réseaux internes. Et, et à chaque fois, tu cherches à comprendre comment fonctionne le système, mais aussi comment fonctionnent les gens qui l'utilisent. Ça, je trouve ça hyper passionnant parce que du coup, à chaque mission, à chaque fois que tu as un, à chaque intervention, tu découvres un nouveau truc. Est-ce que euh, tu pourrais et saurais nous dire quel est le, le hack le plus improbable que tu as, que as euh, dû faire ou que tu as découvert Le truc le plus improbable, c'est euh, une intervention. C'est pas moi, pas moi qui suis intervenu sur cette euh, sur cette, euh, cette affaire-là. Quand mes collègues sont arrivés, on leur a dit euh, c'était un, un ça c'est un et SI, c'est un système qui est super critique. Euh, je pense que c'est un truc c'est pas un truc peut-être bancaire ou un truc un peu, un, vraiment un peu touchy. Ils se dit, mais comment, euh, comment les hackers sont rentrés Et bien, mes collègues font euh, l'investigation, ils passent pas mal de temps et puis ils trouvent rien, ils trouvent rien. Et puis au bout d'un moment, ils se disent, mais euh, on va se mettre en mode euh, audit. Mm -hmm. On va se mettre en mode, euh, on va tester pour voir si on était un hacker, on aurait fait comment. Et ils ont trouvé un vieux truc sur les vieilles euh, versions de, de Windows. Lorsque vous n'êtes pas connecté à un, à un serveur, à un ordinateur, vous avez des petits boutons en bas à droite qui sont, euh, euh, qui sont les options d'ergonomie. Mm -hmm. Typiquement, si vous êtes malvoyant, si vous, êtes, euh, si vous avez des difficultés d'accessibilité, vous cliquez là-dessus et puis il y a un petit programme qui s'appelle Utilman euh, qui se lance et qui vous aide à gérer l'écran d'accueil. Sauf que, imaginons que quelqu'un remplace ce Utilman par euh, un, un exécutable comme euh, commande, bon, exé, qui est l'invite de commande sur Windows. Vous vous connectez sur cette machine, vous n'avez pas de compte ou quoi, vous cliquez sur les options d'ergonomie, et puis paf, vous avez un shell sur la machine et vous pouvez exécuter ce que vous voulez sur la machine. Vous pouvez la compromettre, comme vous... enfin, elle est compromise. Uh -huh. Et là, quand mes collègues ils voient ça, ils voient que et là, les administrateurs leur disent « Ah non non, mais euh, ça, c'est nous, ça. » Ça, en fait, euh, c est, c est... <rire> on n'aime pas euh, les mots de passe, donc, euh... donc euh, nous, on fait ça. <rire> ils, ils aient... euh... En fait, ils avaient la flemme de taper leur mot de passe, du coup, ils allaient en gros supprimer le... De Lors de ton introduction, tu as commencé à en parler, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ton parcours et en commençant par ta formation Oui, euh, moi c'est relativement simple, euh, j'ai fait une terminale générale à l'époque où ça existait, euh, on m'a très peu parlé de la prépa PTSI, j'ai fait prépa PTSI, euh, je n'avais pas trop goût dans quoi je m'embarquais, parce que je n'avais jamais fait de sciences de, science de et en fait, je trouve ça hyper cool. Après, j'ai fait une école d'ingénieur. Mm -hmm. es admissible à telle école. Dans deux jours, tu as une épreuve d'informatique. Tu n'en as jamais fait, c'est normal. Et, alors... et je découvre, et je trouve ça hyper cool, parce que c'est aussi un peu de la logique. C est... C est un peu... En fait, c'est un peu de la bidouille aussi, mais avec la logique. Et puis là, je vais dans cette école. Je fais plein de trucs à droite, à gauche, notamment un service militaire. J'essaie d'échapper un peu à l'informatique, parce que beaucoup de maths... Et puis, je fais mon stage de deuxième année dans le service de défense d'une ambassade. Okay. Et là, je me rends compte qu'on on se met à parler d'informatique euh, dans l'armée, dans, euh, dans le côté euh, défense et dans les relations diplomatiques. On dit, tiens, en fait, c'est important, la cybersécurité. Et puis là, je mets les pieds dedans et je découvre mais, toute une communauté de gens qui se consacrent euh, à l'informatique, au hacking. J'ai fait une troisième année en cybersécurité. Euh, honnêtement, je, je partais d'assez loin à ce moment-là. Et mes, mes camarades avaient des cours sur euh, l'architecture, des processeurs, euh, et un petit cours de C. Je me suis pointé comme ça en septembre, fin septembre. Et le prof a dit, bon, alors, maintenant que vous savez tout ce que c'est en C, on va réimplémenter malloc en assembleur. <rire> c'est une fonction qui est très atypique. Euh, de... euh, moi, j'étais un, un peu largué. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai fait un stage de recherche dans un labo où j'ai pris durablement un syndrome d'imposteur. Après, j'ai fait une césure. Et là, j'ai fait notamment des choses dans la blockchain, ce qui m'a permis de me guérir de mon syndrome d'imposteur. Et après, j'ai fait encore une année spécialisation, et puis après, je me suis mis à travailler quand même, parce qu'il faut y aller quand même. Donc, ce que je comprends, c'est que dans ta formation, finalement, tu n'as pas tant euh, travaillé sur les outils qui permettent de faire ce que tu fais aujourd'hui, le pen testing et tout. Tu as vraiment vu comment ça marchait fondamentalement, les rouages et compagnie. Ouais, très peu. Euh, mais, mais pas les outils et pas la technique pure de, de ton métier d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vient faire l'open source euh, dans cette histoire je peux, je peux apporter trois, trois éléments de réponse. Ouais. Déjà, très pragmatiquement, euh, dans tout ce qui est outils en cyber, l'open source, est capital. Parce que euh, dès que tu parles de sécurité, euh, tu parles euh, soit d'outils d'attaque, soit d'outils que tu vas lancer pour de la protection, mais sur des systèmes qui sont super critiques. Donc en fait, nous, au quotidien, tous les outils d'attaque, euh, soit on les développe nous-mêmes, soit c'est de l'open source. Jamais on lance un truc, euh, on n'a pas le code. Quoi. Clairement, l'avantage de l'open source, c'est la transparence. La, la, la suivante, c'est de se dire, maintenant, est-ce que c'est un plus en termes de sécurité Est-ce que c'est un gage de sécurité euh, Typiquement, j'ai un logiciel A, j'ai un logiciel B, euh, tel logiciel B, il est open source, est-ce que ça veut dire qu'il est plus sécurisé Alors ça, c'est un débat un peu sans fin. Euh, parce que ça veut dire que du coup, potentiellement, il y a plus de gens qui regardent le code, mais on peut se dire, au moins, avec tous les gens qui regardent, ça permet de, euh, de faire gaffe. Maintenant, le problème, c'est que du coup, tu exposes aussi ces vulnérabilités. Mmh. Et c'est un débat qui est un peu sans fin. Est-ce que euh, l'open source, ça apporte de la, de la sécurité Personnellement, j'ai tendance à penser que oui. Et je parle du principe que de la transparence, c'est toujours bénéfique. Et après, la troisième mmh. question. Mmh. Ça a des vertus en termes de respect de la vie privée, par exemple Souvent, tu protèges ton système parce que tu veux protéger les, les données personnelles qui sont dessus. Je suis fasciné par voir que le problème de l'open source, il est très bien connu des populations geeks, des populations un peu de cyber techniques, mm -hmm. et il est relativement mal connu des populations, euh, tout ce qui va être euh, sécurité organisationnelle, euh, compliance, euh, gestion des données personnelles. Compliance, c'est tout ce qui est, est-ce qu'on est raccord avec la loi Notamment le RGPD. Et, et, mais j'ai l'impression que toutes les petites mains de la cyber qui ont une forte appétence technique, sont courantes courant de ce, que c'est un enjeu, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, personnellement, j'essaie de monter un peu des initiatives autour de moi pour, pour en parler. Et, et, et je pense que c'est un enjeu euh, en particulier pour la cyber, parce que euh, je pense que la souveraineté des données, la, la, la question de qui possède les données, mmh. c'est un peu le, le truc ultime de la sécurité. Si ton système il est hébergé, si c'est un hébergeur dont on sait qu'il a des pratiques très limite en termes de collecte de données, bah tu auras très bien protégé ton système contre un certain nombre de menaces, mais en fait, à la fin, ce n'est pas toi qui maîtrises toutes tes données. Mmh. Et tu ne sais pas avec qui Microsoft, Google euh, et Amazon, pour ne citer que, vont partager ces données. À partir du moment où tes données, tu les partages avec quelqu'un et tu ne maîtrises pas complètement ce qu'il fait, quand bien même tu as des, des contrats, si ça se trouve, euh, en fait, lui, il va juste se faire pirater. Tu dis, les outils sont tous open source. Ça veut dire que ouais. n'importe qui qui se forme là-dessus peut utiliser les outils de pen testing pour attaquer. C'est un très grand débat. J'ai écouté par exemple récemment le podcast de deux de mes collègues qui ont créé un, un outil qui permet de, de contourner tous les antivirus. Il y a deux les deux côtés du débat. Le premier, c'est de dire en fait ces, ces outils ils sont partagés pour que la posture de sécurité, le niveau de sécurité global, puisse augmenter. Euh, je vais prendre les deux extrêmes. En 2017, il y a un groupe d'attaquants qui a fait fuiter des outils de la NSA, euh, qui sont des outils internes, qui permettaient d'exploiter de, euh, des vulnérabilités sur euh, un protocole qui s'appelle SMB. SMB, c'est en gros ces protocoles qui permet de faire un partage réseau. En gros, quand vous avez une imprimante en réseau ou que vous avez un serveur de fichiers euh, sur un réseau, et euh, du coup, long story short, ce malware s'est retrouvé dans la nature, euh, et du coup tout le monde l'utiliser pour faire un, un malware qui se réplique lui-même. Et ça a créé euh, les deux, peut-être les deux plus grosses épidémies de ransomware euh, qui sont WannaCry NotPetya, et NotPetya en 2007. Et là, typiquement, c'est intéressant parce que c'était des outils internes. C'est d'autant plus marrant que c'est un outil qui n'avait pas vocation à être open source. Le premier argument, c'est effectivement, ça peut être hyper dommageable si euh, la vulnérabilité n'a pas été corrigée. Le deuxième argument, ça peut être, même en interne, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un outil comme ça fuite. Maintenant, il y a aussi l'argument la, la, qui dit, mais techniquement, avoir un test qui marche, ça permet de faire des scanners, ça permet aux éditeurs de logiciels de corriger, de voir exactement comment corriger. Il y a un peu une guideline qui est communément admise, qui est de dire, on ne publie rien tant qu'il n'y a pas de correctif, sans avoir partagé avec l'éditeur du logiciel, comment corriger cette vulnérabilité. Dans la pratique, c'est jamais aussi simple. Typiquement, il y a Mimikatz, qui est un outil qui est utilisé par, je pense, 100% des attaquants. C'est un outil qui permet de voler des identifiants, des mots de passe sur un ordinateur Windows. Et son propos, en mettant ça en open source, c'était d'aider Microsoft à corriger ça. Sauf que Microsoft dit que ce n'est pas une vulnérabilité. C'est comme ça que le système est censé marcher. C'est un peu vulnérable par design. Toi, dans ton travail ou ta vie personnelle, tu contribues à des, à des outils, à l'open source d'une manière générale Comment ça se passe Je pense qu'en fait, mon, mon rôle, c'est surtout d'en de, parler comme vous vous faites. Je pense que c'est un, un peu plus ça, mon rôle. Après, personnellement, j'ai développé un petit outil mmh. qui s'appelle LibreCast, euh, qui est toujours en cours de développement euh, et qui, euh, l'objectif, c'est euh, de, de permettre d'animer une conférence euh, si vous avez déjà utilisé Bcast, c'est euh, très similaire comme fonctionnement. Euh, avec la seule différence, c'est que vous n'aurez pas besoin de payer une licence. Impeccable. <rire> merci. merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de, de venir nous parler de tout ça. Merci à vous et merci d'avoir été. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux.